Allez, allez, allez, allez, allez, le pied, force sur le pied, force, allez. Donc on a des groupes qui sont, les enfants on les emmène aux terrasses et dès que ça, ça devient un petit peu plus fort, on les emmène à Karma au niveau résine. Et puis bien sûr, dès qu'il fait beau, on va en forêt, on est un des seuls clubs en France où on a la chance d'être à proximité de la forêt et on peut emmener les enfants faire des séances de blocs en forêt. Dans forêt, bah, si on tombe, il si faut un bon pareur, quelqu'un qui part vraiment et, et si, on, si personne part, bah là on peut vraiment se faire mal et tomber. Dans mon club, il y a ben, Dominique qui, a le, qui est moniteur et après on a quand même deux initiateurs pour, pour encadrer les enfants. Donc on arrive à bien, bien gérer et on fait des groupes de 10-12 enfants. On va faire, il y a Tim qui va vous faire un petit échauffement, faire un petit échauffement de 10 minutes groupé. Et puis après, ben, comme on a quand même beaucoup de crash pads, on est en principe 16, donc on va pouvoir se mettre par deux. On fera des petits binômes. Et puis, ben, comme d'habitude, on grimpe en sécurité avec les crash pads, parades, comme vous savez le faire. Côté sécurité est complètement différent. Lorsqu'on est en salle, on a quand même beaucoup plus de sécurité au niveau des tapis qui sont un peu, un peu partout. Ici, bah, on grimpe avec des crash pads, on, il faut les, bien les disposer, leur apprendre à les disposer, leur apprendre à faire des parades. Euh, voilà, c'est complètement différent. Alors, il est divers ce bloc euh, Non, c'est une journée. J'aime bien les deux, mais enfin, en fait, il n'y a, a pas photo entre encadrer une séance en forêt et une séance euh, en salle. Je pense que bien sûr, je préférais encadrer une séance en forêt. Déjà, le, le cadre, le temps magnifique comme on a aujourd'hui, euh, bref, c'est complètement différent. Ce que j'aime bien, c'est euh, les dévers euh, qui ne sont pas trop trop hauts, mais euh, des choses qui sont basses, mais euh, où on peut vraiment travailler, les grosses prises et les tout petites réglettes. On se quand même un petit peu en roue des blocs. Donc le matériel obligatoire, bah, c'est le crash pad principalement pour la protection et puis bah, des chaussons hein, parce qu'on évite de faire grimper les enfants en, en, en basket. 272 circuits en forêt de Fontainebleau, que ce soit du jaune qui est... Très, très facile, au blanc, noir, euh, liserette, ça dépend des couleurs de l'ouvreur, euh, extrêmement dur. Sur chaque site, c'est complètement différent. On a des sites qui sont assez faciles d'escalade, où on peut emmener des enfants euh, assez plats au sol. Au niveau de la sécurité, c'est assez euh, top quand même. Et après, on a d'autres sites qui sont beaucoup plus durs. Et, euh, et au niveau des chutes, il ben, y a les racines, il y a des d'autres rochers. Euh, donc au niveau de sécurité, c'est un petit peu plus donc on sélectionne vraiment pour les enfants dans les sites assez faciles où il y a même du sable, des grandes étendues de sable et des rochers au milieu donc c'est vraiment magique au niveau beauté de la forêt déjà c'est vraiment magnifique et les enfants bah, ils découvrent, la nature, hein, ils découvrent la nature on peut trouver de, des chênes, des hêtres, de, du pain au niveau na nature c'est vraiment extraordinaire Bah parce qu'il fait beau la plupart du temps et qu'il y a plein d'arbres, on est entouré bah, d'arbres et c'est beau. On a plusieurs niveaux, déjà on a plusieurs tranches d'âge avec les enfants. Alors c'est vrai qu'on commence nous à 6-8, 6 ans, là c'est très très compliqué à gérer la parade. Euh, par contre, au, au fil des années, moi j'ai des gosses que je suis depuis 6 euh, depuis euh, ans et ça fait maintenant ils sont quasiment ados. Et, donc au début c'est très compliqué mais on s'aperçoit au fil des années que ça, ça, ça devient bien intégré et à force de, à force de répéter, de répéter et de répéter, attention à la parade, de la faire correctement, bah, ça, finit par, ça, ça finit par rentrer. Bah, la forêt de Fontainebleau, tout d'abord, elle est magique. Les blocs, euh, la qualité du rocher est juste exceptionnelle. De plus, euh, disons que les blocs, il y a une gestuelle qui est assez spécifique ici et qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs. Je leur apprends un petit peu euh, à, à regarder leur environnement, euh, les, les, les, les, les cailloux autour, les racines, tout ce qui présente un peu un risque. Et puis après, bah, je leur explique qu'il bah, qu faut, faut protéger toutes ces parties euh, où il y a justement en cas de chute, risque de se, se blesser quoi. Bah, j'ai un peu peur des, des gros dévers, mais euh, des fois j'arrive et euh, bah, je suis assez forte quand même. Après pendant le confinement, j'ai perdu, euh, perdu, du niveau un peu. Ouais. Allez. allez, allez, allez, allez, allez, le pied, force sur le pied, force, allez et là tu Quand on prend en septembre, on a une période déjà de temps qui est pas trop mal, jusqu'en octobre, où on peut commencer à sortir en forêt. Là, il y a des années où on, on fait une première séance en salle, quand, euh, les, les, les premiers cours où on accueille tout le monde, euh, je ne vais pas directement en forêt, je fais toujours une séance en salle, la première. Et puis après, bah, s'il fait beau, bah, oui, on enchaîne sur des séances forêts. Donc ils ont la chance de faire des fois 5-6 séances forêt avant que, bah, que le, le mauvais temps s'installe. Pour moi, à l'intérieur et à l'extérieur, ce n'est pas du tout la même discipline. Un peu. La forêt de Fontainebleau, elle, elle est un peu de plus en plus connue et un peu exploitée. Euh, c'est très bien pour elle, mais après il faut respecter quelques gestes, quelques gestes on va dire, euh, de s'essuyer les pieds, les pieds il faut qu'ils soient propres avant de rentrer en contact avec le rocher pour éviter que ça devienne une, que ça soit patiné et que ça soit une patinoire. Et euh, brosser les prises après avoir mis plein de magnésie dessus, euh, c'est plus agréable à regarder et puis ça protège un peu mieux le rocher. Il y a plusieurs associations qui se sont créées comme euh, Respect Blow et La Claque qui sont des bonnes associations et qui vous pouvez regarder pour savoir les gestes à, à pratiquer.